L'autre jour, j'ai une cliente qui m'a dit « Je crois que j'ai un problème dans ma sexualité. » Et cette cliente, je la connais un tout petit peu. Et du coup, je lui ai répondu « Non, vous n'avez pas un problème dans votre sexualité, par contre, vous avez une sexualité problématique. » La différence J'ai un problème, c'est c'est moi qui ai un problème. C'est moi le problème. J'ai une sexualité problématique, c'est il y a quelque chose dans l'approche de la sexualité qui ne va pas. Et c'est vrai, pour cette femme, elle n'était pas connectée à son désir. Jamais elle exprimait à son partenaire ce dont elle avait envie, besoin. Et elle se sentait assez souvent obligée de faire l'amour avec son partenaire. Donc oui, sa sexualité était problématique. Forcément, elle ne bah, ressentait pas énormément, ni de plaisir, ni de désir, ni rien du tout. Mais c'est normal, c'est absolument pas elle qui avait un problème c'est sa sexualité qui est problématique. Et une fois qu'on a changé la manière dont elle approchait la sexualité, une fois qu'on a travaillé sur son propre rapport à son désir, une fois qu'on a appris à connecter avec son sexe, son plaisir, sa sexualité, elle était plus du tout problématique. Et justement, elle a découvert la jouissance, le plaisir et la joie de faire l'amour. Donc, c'est vraiment pas vous qui avez un problème. Et si vous avez la sensation que vous avez un problème, j'ai vraiment, vraiment envie de vous dire, je mettrai ma main à couper, que c'est pas vous le problème. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui bug dans la manière dont vous approchez la sexualité. Est-ce que ça part de votre désir Est-ce que vous vous sentez obligé Pourquoi est-ce que vous faites l'amour Enfin, il y a plein de questions que j'aurais envie de vous poser. Donc, si vous avez l'impression d'avoir un problème dans la sexualité, envoyez-moi un message, on en discute et je vais vous prouver que c'est pas vous le problème, qu'il y a d'autres manières d'approcher la situation pour trouver l'épanouissement.